Un deuxième, s'il vous plaît. Sale gosse. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle J'en peux plus. 30, j'en ai eu comme ça aujourd'hui. Je suis enseignante, vous voyez. J'aimerais leur apprendre des choses, mais ils ne respectent rien. L'autorité, ils ne savent plus ce que c'est. Et moi, ça tombe bien parce que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. J'ai écrit un livre. La culture, c'est important la culture, ça vous libère, c'est comme celui-là, enchaîné, il faut que ça change. J'ai besoin de me reconnecter, de partir dans un ashram, partir dans une retraite spirituelle, il faut que ça change. Enfin quelqu'un qui me qui me comprend, enfin, ici on allait boire un autre verre ensemble.